Il était une fois le Père Noël. un ah, bon, bobo mère, Sophia, vous y croyez au Père Noël, vous Je trouve que c'est un personnage qui est important pour les enfants, il est ludique. Puis une fois par année, ben, il est là. Ce serait bien qu'il soit en permanence ce Père Noël, hein, pour les enfants. Puis pour les adultes <rire> aussi, pour certains. Bon, est-ce qu'ils y croient encore les enfants au Père Noël Nous avons réinventé l'histoire de Papa Noël pour eux. C'est signé Julien Coindet, Eddie Antonoff et Philippe Nicolet. On va y aller, hein Aller promener, On va aller voir tous ces petits enfants. Déçu par l'absence de neige, le Père Noël a troqué son renne contre un âne pour venir à la rencontre des enfants. Ajoutant, les caméras d'info hebdo ont surpris un groupe d'écoliers qui ne s'attendaient pas du tout à trouver au bord d'un champ un vrai Père Noël avec sa hotte et sa fausse barbe comme dans les grands magasins. Seule leur maîtresse d'école était complice de cette rencontre fortuite. Elle a déjà fait le sapin de Noël. Elle a déjà fait le sapin de Noël, ta grand-mère. Eh bien moi l'ai pas encore alors Vas-y, ah, encore T'as pas encore le sapin de Noël toi oui. Moi j'en ai un mais il est... il est en plastique et puis on va oui. bientôt le monter. Ouais. Comment tu t'appelles toi Moi je m'appelle Julien. Viens voir Julien. Et puis, qu'est-ce que tu veux me raconter, toi Moi, j'ai une chanson. Vas-y, chante-moi, j'adore les petits Une petites étoile prie au ciel, c'est Noël, Noël, Un petit enfant aîné, allons-nous le contempler. Ah, bravo, c'est une belle chanson, ça. Hein <rire> Alors on essaie tous ensemble. Vous êtes prêts Entre le bœuf et la qui dans, dans, dans le petit-fils, mille ans il oui, oui. oui. Dans la nouvelle maison, tu vas... ...pour tes jouets. Moi Tu crois Oui, moi aussi. Ouais, alors je pense que je... Et peut-être que c'est toi qui vas m'apporter les jouets. bien, peut-être Qu -ce que c'est crois, ou... toi? Vous voulez retourner vous promener On Ouais. Ou alors rester vers toi Ouais, on peut rester vers parce ouais, que là, et on peut rester voir. parce que les permis ça se voit pas tous les jours.